Yo, c'est Etiros, j'espère que vous avez la forme, moi ça va impeccable. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit Versus pour donner notre avis sur deux motos d'exception. Euh, parce que j'ai vu que vous aimez particulièrement ce, ce type de format, et puis que, bah, pas que les abonnés, même tout le monde. Hein, parce que j'ai vu qu y a beaucoup, beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne grâce à ces vidéos. On peut le voir en rapport aux statistiques sur YouTube, j'ai un problème. ils nous le montre. Donc alors... On va parler aujourd'hui de la Dugati Desert X contre la Ténéré 700 Rally Edition. Je vais vous dire pourquoi contre cette moto-là. Attendez, je vais dépasser les deux 2B qui se prennent toute la route en vélo. Après, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes qui se font renverser. Euh, ils se croivent tout permis, ces gens-là. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh... Alors, la Ténéré 700 est un bicylindre donc euh, crossplane, 73 chevaux, 190 kg, tout plein fait. La Desert X, c'est un bicylindre multistrada, euh, je, je crois que c'est en L, le, je sais plus, ce que c je crois c je sais plus si c'est en ligne, je sais plus, enfin bref, c'est le, le, le bicylindre de, de, de, de, qui a toujours chez les Dugati, de 111 chevaux, euh, le poids, je crois qu'elle est relativement dans les mêmes poids que la, que la la Ténéré 700. Alors pourquoi je l'ai pas comparé à une, par exemple, à une Africa Twin Parce que l'Africa Twin est plus puissante, hein, parce que la, la Desert X ne fait que 900 cm3. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'un 700 de Yamaha. Et euh, alors que l'Africa la, Twin fait 1100 cm3 et beaucoup plus lourd. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. En plus, au niveau design, au niveau... Euh, on voit vraiment qu'il y a une grosse grosse inspiration de Dugatti sur la ténérie Ça, ça se voit malheureusement, vraiment, vraiment, vraiment. vraiment Donc, alors, faut savoir une chose c'est que vous connaissez par rapport à ma philosophie, j'ai fait 16 ans de motocross depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 37. Hein. Euh, 16 ans de motocross d'enduro. Aucun trail est très ça, Je me répéterai jamais assez. Il faut que le trail soit pas trop puissant parce que sinon, c'est difficilement exploitable. Ça, ça, ça part dans tous les sens n'importe quoi et qui dit moteur puissant dit moteur qui est lourd il faut pas que la moto soit trop lourde parce que sinon quand vous êtes passé dans des dans des, dans des passages difficiles des passages étroits regardez, en plein milieu de la route l'autre vraiment, enfin, ce, ce, ce putain ça saoule ça de après, il m'énerve ces gens je crois après il s'étonne qu'il y ait des accidents alors il euh, faut que la moto soit pas trop trop lourde, sinon on n'est pas ça difficile, c'est extrêmement difficile à exploiter. Euh, mais en même temps, il faut qu'elle ait un, quand même un nombre de chevaux assez important pour pouvoir voilà, faire sortir des désornières, sortir de la boue quand il, quand il est nécessaire. Il faut savoir que moi les trails j'ai toujours piloté des monocylindres euh, KTM qui faisaient plutôt dans les 43 chevaux. C'est la, la norme à peu près dans, dans, dans les, les enduro. Euh, les crosses, bon là c'est à peu près relativement la même chose aussi voilà, donc là la Ténéré et la, et la, et la Desert X, ça reste exploitable s'ils auraient fait plus bas la cylindrée ça aurait été mieux, mais comme ils veulent faire un compromis on va tourner à droite, un compromis pour la route et la terre, donc c'est pour ça que ça reste quand même un trail, il faut quand même que de la route vous la menez à la terre donc on est obligé quand même de rouler sur la route, il faut quand même que ça soit exploitable c'est pour ça que c'est bien que ce soit un bicylindre parce qu'un monocylindre ne peut pas être exploité longtemps sur la route parce que l'architecture moteur ne le permet pas. Je parle pour faire des très longs trajets. Alors la Desert x n'a pas fait ses preuves. Voilà. C'est une moto qui a l'air sur le papier très efficace, très légère, très bien finie, avec de l'électronique de pointe, pas trop, mais pas, pas non plus euh, sans rien. Euh, elle, a, elle a tout, tout ce qu'il faut actuellement. Elle a le, le la TFT, mais l'un gros inconvénient, c'est qu'elle fait un peu plus de 16 000 euros sans option. Alors que la, la Rally Edition, elle est... Euh, je parle de Yamaha. Rally Edition est full équipée, mais complètement. De tout, de tout, de tout. Avec le gros sabot moteur vraiment renforcé pour le trail, pour l'endurance. Euh, les, les, les LED, les, les, tout ce qui est à LED, les, les clignotants et tout ça. Elle a le... le, le la cartouche à Krapovic, le silencieux, en euh, plus spécialement étudié pour la ténérité pour euh, elle, a, elle a des protections, radiateurs, etc. Bref, elle a une liste de protections, je vous dis pas. De trucs, regarde, c'est en plein milieu de la route encore. Euh, as dit, justement, as devant la moto là, qui est là, c'est une triomphe. Une vieille, vieille triomphe. C'est hein. ça, ça, vraiment, vraiment une vieille, vieille triomphe. On Bien, vous avez vu. Donc voilà, elle est voilà elle ne fait que 11 000 euros. Et encore, vous pouvez toujours enlever 500 euros parce que les, les, les, les, ça fait, les concessionnaires vous enlèvent toujours 500 euros sur le prix. Chez Dugati non par contre. Je peux vous dire moi, c'est comme BMW. Eux les remises, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Euh, ils connaissent pas ça. C'est comme chez KTM, KTM, Dugati ou euh, on appelle ça euh, BMW. Les, les remises, ils vous regardent, ils vous ils vous, ils vous rionnent. Alors que chez Yamaha, il vous pas. Même chez Honda, la mienne est entre 700 et 800 euros. Crois sur le prix, pour vous dire. Donc c'est pour ça. D'un côté, vous avez une moto qui est extrêmement efficace, la pénétrer, et qui ne fait qu'au final que 11 000. vous peut même la descendre à 10 005, et, et qui est full équipée. Vous n'avez absolument rien à rajouter, excepté à 200 euros de plus et les crash bars. que Vous pouvez acheter sur le site de Motera qui sont de vraiment très bonne qualité, qui descendent très, très bien. N'achetez pas les crash bars de chez Yamaha de il ils valent pas un peu, c'est de la merde. Et d'un autre côté, vous avez la Desert X, qui est très belle. C'est vrai que franchement, elle est très belle, très très légère. Elle vaut 16 000 euros. Là. 16 000. Donc, euh, et, en, et encore 16 000 entrées de gamme. Même l'Africa la, la, Twin qui est une moto qui est déjà qui est très chère, très chère, elle ne fait que 14 000 euh, tout équipé, pas tout équipé, avec les électronique comme, comme la desert x après il faut rajouter des crash bar et tout tout ça mais je dis voilà ça et à 16000 c'est avec la boîte dct elle est avec une boîte manuelle et tout euh, voilà vous avez euh, vous avez 16000 à payer donc d'accord elle a le shifter ou des choses comme ça mais ça on va un peu les couilles quand vous achetez des trails vous achetez un trail c'est pour aller dans, sur la terre vous connaissez ma philosophie et moi je passer du shifter sur la terre j'ai jamais vu ça hein à moins que vous voulez exploser votre boîte mais voilà, c'est parce qu'il faut être dans un certain régime moteur hein, quand vous passez avec un shifter vous le savez, vous passez pas le shifter euh, comme ça pratiquement à l'arrêt, vous pétez la boîte donc euh, il faut que la boîte soit sous tension il faut minimum à 4000, 5000 tours minutes hein, ça tourne le moteur sinon ça accroche à mort donc voilà, c'est pour ça que entre les deux, moi je vous dirais toujours de vous orienter vers la Ténéré 700 pourquoi vous avez à 10500, 11000, allez euh, vous avez une moto qui est complètement équipée, vous n'avez même pas un centime à rajouter de plus. Une moto extrêmement efficace qui fait que 190 kg, tout plein fait. Qui fait 73 chevaux, qui est largement suffisant, alors largement suffisant pour, pour faire de l'off-road. Et en plus sur la route, elle tape 200, 210 km h Ce qui est amplement suffisant. Et d'un autre côté, vous avez une moto de riche qui, si vous la prenez, vous allez avoir peur de la rayer, peur de l'esquinter. Et il faut avoir un, cercle, un sacré euh, porte-monnaie, sans compter en plus des entretiens chez Dugati qui sont extrêmement chers par rapport à Yamaha. Donc pour moi, le palmarès, elle remporte encore une fois ce, ce, ce Versus face à la, à la Desert X. Je suis désolé, la moto a fait ses preuves, la moto n'est pas trop chère, en entretien c'est réduit, vous même pouvez tout faire vous-même. Et à 11 000 euros, vous n'avez absolument rien à rajouter, excepté allez, 200 euros des crash bars, pour voir euh, si vous tombez dans la table. C'est C'est mon point de vue, ça ne reste que mon point de vue. Donnez le vôtre maintenant et dites-moi euh, justement vos arguments. Allez, bye bye, je vous remercie. Je vous remercie également de votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo. Et à tous.